Attention, tape des parts, on est parti Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2020. Et ouais, une nouvelle année qui commence, euh, après avoir fait 418 vidéos, je sais plus combien sur la première année. On est parti pour une nouvelle année et on verra bien ce que ça donne. Donc on se retrouve dans un escape game, c'est assez fou de pouvoir faire un partenariat avec un escape game. Voilà Stardust, à TOTAS, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais ça fait longtemps que j'avais pas fait cette intro de rouler avec la chaise. Enfin bref, vous avez vu Nouveau décor et il y a plein de choses à vous dire aujourd'hui. <rire> La tout. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 mars et aujourd'hui est un jour spécial parce qu'on passe à un nouvel anniversaire, un nouveau cap, on est maintenant comme vous pouvez le voir 3000 3000 personnes, 100 classes de 30 élèves, euh, ça commence à faire euh, pas mal mais bon on avance tranquillement, on s'amuse, on fait des vidéos comme d'habitude Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous présenter un crash Vous les connaissez ces lunettes, c'est celle qui annonce les vacances C'est les mêmes qui ont annoncé la fin des vacances c'est les mêmes qui ont annoncé le début des vacances de l'année dernière Pour ceux qui étaient déjà là à l'époque Salut à tous, ça me fait très très plaisir de vous revoir aujourd'hui Oh Alors là Attends, Attends J'ai pas eu me tromper, attends, j'ai eu un doute là J'ai eu un doute entre 120 et 60 Oh, j'ai trollé J'ai trollé Bonjour à tous, après la création du personnage de Thierry Dularzac l'année dernière, pour ceux qui sont là vraiment depuis longtemps, j'ai eu envie de créer un nouveau personnage dans notre univers de la chaîne YouTube. Alors il a pas de nom, il a pas d'accent je compte sur vous pour lui en trouver un hein. <rire> Salut à tous, le 13 mai 2019, vous avez atteint les 100 000 vues sur la chaîne. Le 8 juillet 2020, vous avez atteint les 500 000 vues, donc c'est pas du tout proportionnel. Donc juste pour vous dire merci, je suis devant le lycée Jean Doté. Donc voilà, peut-être il y en a qui reconnaissent. Ils sont de nouveau trois à s'inviter chez vous, tout en vous invitant euh, chez eux. Et ils vont euh, nous faire voyager notamment à Toulouse avec Lucas. Bonjour Lucas Bonjour, bonjour Pour ceux qui avaient suivi, il y a le tournage de l'émission Joker sur France 2. Et là, je viens d'arriver dans l'hôtel et je vais vous faire un petit rond tour parce qu'il est magnifique, je trouve. Donc tout d'abord le premier point, les ingés sup' est dans le phosphore numéro 499 à la page numéro 10. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne en 2020 et merci aussi à ceux qui sont là depuis le début et qui sont toujours présents, ça fait très plaisir. Désolé d'avoir été moins actif ces derniers mois, j'ai passé pas mal de temps sur l'écriture du livre et euh, la préparation de nouveaux projets pour 2021. Donc je vous promets un retour en force pour 2021, en tout cas passez de bonnes fêtes de fin d'année, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Et pour terminer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai, ça me fera plaisir d'interagir avec vous vu que j'ai pas fait beaucoup de contenu de derniers temps donc voilà bonne fête de fin d'année à tous bon courage à tous pour l'année scolaire qui arrive et on se retrouve très prochainement Passez une bonne soirée travaillez bien et on se retrouve demain ciao tout le monde